une piste de plus en plus étudiée pour résoudre la crise de la démocratie et de faire appel à des citoyens tirés au sort pour prendre la décision. On appelle ce système la lotocratie ou la sortition et le meilleur exemple à ce jour est la Convention citoyenne pour le climat que j'ai eu la chance d'observer en tant que chercheur. Donc je vais vous parler aujourd'hui de tirage au sort de Convention citoyenne pour le climat et essayer de répondre à la question est-ce que le tirage au sort peut nous apporter des solutions pour rendre nos institutions plus démocratiques. Au passage, je tente un nouveau format de vidéo, où contrairement aux précédentes vidéos, je n'ai pas appris de texte, donc là j'improvise, j'espère que ça rendra le tout plus naturel à l'écoute et plus agréable. Donc pour comprendre ce que c'est la Convention citoyenne pour le climat, il faut revenir au mouvement des gilets jaunes. Parce que c'est la réponse qu'a trouvé le gouvernement, au fait qu'il avait annuler la hausse de la taxe carbone, la taxe sur les combustibles fossiles, parce que euh, elle nuisait au pouvoir d'achat des plus modestes et ça a déclenché le mouvement des gilets jaunes. Suite à ça, un collectif nommé les gilets citoyens mené par le réalisateur Cyril Dion s'est formé pour demander au gouvernement une politique écologique climatique digne de ce nom, alors qu'il avait euh, annulé donc la principale mesure euh, prévu pour lutter contre le changement climatique. Et ce collectif a demandé, à la manière de Extinction Rebellion, que euh, les propositions soient faites par une assemblée de citoyens tirés au sort. Le gouvernement a accepté la proposition et euh, a créé la Convention citoyenne pour le climat. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit référendum, soit application réglementaire directe. Et la Convention citoyenne pour le climat avait donc pour but de réduire de 40% d'ici 2030 les émissions territoriales de la France dans un esprit de justice sociale. Comment les membres de la Convention citoyenne ont été tirés au sort L'organisation a fait appel à un institut spécialisé pour ces choses-là, qui a généré aléatoirement et sous contrôle huissier 250 000 numéros de téléphone mobile et a aussi pris aléatoirement des numéros de téléphone fixe dans les pages blanches. Les opérateurs ont appelé tous ces numéros, 10% ont décroché. Euh, sur les 10% qui ont décroché, une partie seulement a accepté de continuer la conversation pour qu'on leur explique ce qu'est la conscience citoyenne pour le climat et qu'on leur demande leurs caractéristiques socio-démographiques âge, genre, profession, région, euh, qui ont permis et niveau d'éducation qui à partir desquels on a fait en sorte que les 150 citoyens soient représentatifs de la population française c'est-à-dire qu'il y a la même proportion de gens avec le bac que dans, la, que dans la population française, il y a la même proportion de gens qui viennent de la région PACA, etc. Donc sur les 250 000 numéros de téléphone appelés, 1,5% a décidé d'en savoir plus et 0,5% a accepté de participer. Donc sur ce pool de, de participants euh, ont été sélectionnés des gens, comme je l'ai dit, pour avoir une représentativité de la population française, selon cinq variables socio-démographiques. Mais à quel point la Convention citoyenne était-elle vraiment représentative Parce que peut-être qu'il y a les mêmes proportions de gens avec le bac et sans le bac, ou de gens de différentes régions, ou d'hommes et de femmes, etc. Mais en même temps, très peu de gens ont répondu, très peu de gens ont accepté de participer à cette euh, aventure. Est-ce que les gens qui ont accepté sont différents des autres ou pas C'est assez difficile de le savoir. Pour le savoir, ce que j'ai fait avec des collègues, c'est qu'on a fait passer un questionnaire au tout début de la Convention citoyenne pour le climat, le premier jour, et on a posé ce même questionnaire à un échantillon représentatif de français grâce à un institut de sondage. Alors, cet échantillon de l'institut de sondage, lui aussi, il peut ne pas être représentatif, donc c'est difficile d'évaluer la représentativité de la Convention citoyenne à partir d'un échantillon dont on n'est pas sûr qu'il soit représentatif. Cela dit, il y a beaucoup moins de gens qui refusent de participer à un sondage que de gens qui refusent de participer à la Convention citoyenne pour le climat. Parce que ça demande que 10 minutes de répondre à un sondage, ça ne demande pas 6 mois de votre temps. Ce qu'on observe, c'est que les réponses sont assez similaires entre donc la population étudiant le sondage et les gens de la Convention. Il y a quand même quelques petites différences, euh, notamment les gens de la Convention... Sont généralement euh, un peu plus favorables aux politiques climatiques. C'est-à-dire qu'on demande euh, aux gens euh, êtes-vous favorable à euh, la limitation à 110 km/h sur l'autoroute euh À l'instauration de menus végétariens dans les cantines À la taxation du transport de marchandises Eh bien, systématiquement, les gens de la Convention citoyenne sont 20% de plus à être favorables que la population française générale. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas représentatifs pour autant, qu'ils sont plus écologistes Là, on n'est pas sûr. Parce que ce qui a pu se produire, c'est que du fait qu'ils ont accepté d'être dans la Convention citoyenne, ils se sont mis dans un état d'esprit écologiste, euh, parce que leur mandat, c'était de définir une politique climatique de baisse des émissions. Mais on peut quand même considérer, euh, c'est une hypothèse raisonnable, qu'ils euh, sont un peu plus écologistes que la moyenne. Euh, Est-ce que ça pose problème Oui, d'une part, euh, la légitimité d'une assemblée tirée au sort est due au fait que, l'échantillon est représentatif, que les gens de cette assemblée sont une sorte de, de France miniature. Donc, si le tirage au sort est mal fait, on a un problème de légitimité. Cela dit, à quoi est-ce qu'il faut comparer ça Il faut comparer à l'Assemblée qui, actuellement, prend les décisions en France, l'Assemblée nationale. Et elle, elle est clairement moins représentative que la Convention citoyenne pour le climat. Quand vous regardez la proportion d'employés ou d'ouvriers parmi les députés, est quasiment nulle. Pareil pour les jeunes, pareil pour les femmes, etc. Encore pire, pour, pour l'Assemblée nationale, elle n'est pas représentative en termes de partis politiques, puisque euh, La République En Marche, en fait, le parti qui, a, qui arrive en tête du premier tour dans les différentes circonscriptions, enfin du deuxième tour, mais généralement c'est le même, a une énorme prime. On n'a pas un système proportionnel en France, ce qui fait que les, les opinions des députés ne représentent pas correctement proportionnellement, les opinions des Français. La Convention citoyenne pour le climat, on peut dire, elle ne représente pas exactement non plus, mais en tout cas bien mieux que celle des députés. À l'avenir, il faudra mieux réaliser le tirage au sort. Euh, par exemple, ce qu'ils ont fait au Royaume-Uni, où ils se sont inspirés de nous juste après, ils ont fait une Convention citoyenne pour le climat euh, du Royaume-Uni. Ils ont posé comme question, outre le genre, la profession, etc., euh, à quel point vous êtes inquiets du changement climatique. Et là, ils ont veillé à ce que les gens de leur convention soient dans les mêmes proportions que la population britannique, inquiets ou pas vis-à-vis -vis du changement climatique. Donc là, on est sûr qu'ils sont représentatifs vis-à-vis -vis de la question qui compte. On aurait pu faire ça. Une autre chose qu'on aurait pu faire, c'est obliger les gens à participer. Comme ça, on aurait été absolument sûr qu'il n'y a aucun biais. On tire au sort des gens et ils doivent y aller, quoi. Mais bon, ça j'y reviendrai à la fin de la vidéo, euh, ça, ça pose d'autres problèmes parce que du coup les gens seront pas forcément motivés, ils risquent d'abandonner en cours de route l'expérience, et puis peut-être que même c'est pas sympa vis-à-vis -vis de quoi, de les obliger à accorder six mois de leur temps à ça s'ils n'ont pas envie. Bon, Ça c'est des détails, mais encore une fois, quand on compare à l'Assemblée Nationale, la Convention est plus représentative, donc c'est l'essentiel. Maintenant passons à la suite comment s'est déroulée cette convention elle s'est déroulée en sept week-ends entre septembre 2019 et juin 2020 donc c'était des week-ends de deux jours et demi où les gens se réunissaient au palais d'Iéna, qui habituellement abrite le conseil économique social et environnemental le cese donc une belle assemblée les participants étaient répartis aléatoirement en cinq groupes thématiques se nourrir se loger se déplacer consommer produire et travailler et au sein de ces chaque thème euh, les membres devaient proposer des mesures climatiques ils étaient appuyés par différents groupes de gens tout d'abord il y avait le comité de gouvernance instance très importante nommée par le CESE euh, mais validé par le gouvernement enfin en fait je sais pas exactement comment ils ont été nommés mais ça vient d'en haut quoi euh, et faisait partie de ce comité de gouvernance des spécialistes du climat des gens d'ONG des, des gens de, des gilets citoyens des universitaires et seulement deux citoyens de la convention tirés au sort parmi les 15 membres qui eux en plus changeaient à, à chaque session donc euh, quelque chose d'un peu imposé d'en haut, la, la, la gouvernance. Les citoyens membres de la Convention n'avaient pas la main sur l'agenda, la façon dont ils allaient prendre les décisions, etc. Si les assemblées tirés au sort devaient se généraliser, ça n'irait pas, ce comité de gouvernance imposé d'en haut, pas représentatif, mais il y a des pistes qui existent pour euh, gouverner une assemblée tir au sort autrement, j'y reviendrai encore une fois un peu plus tard. Autre groupe qui appuyait les citoyens dans leur réflexion, euh, ce qu'on appelle les experts qui ont été choisis par le comité de gouvernance, une vingtaine de personnes, qui pouvaient répondre aux questions des citoyens sur le sujet très complexe du changement climatique et des politiques climatiques. Il y avait le comité légistique qui était en charge d'aider les citoyens à rédiger leurs propositions sous forme de loi. Alors comment s'est déroulée cette convention citoyenne Le premier week-end, les membres ont été accueillis. On leur a expliqué comment allait se dérouler la Convention citoyenne, même si à ce stade, en fait, tout n'était pas encore défini, mais les, les grands moments, en tout cas, l'étaient. Et ils ont vu des présentations qui les ont marquées, par exemple celle de Valérie Masson-Delmotte, disponible en ligne. Donc ce premier week-end, en fait, bon, il a, il a servi à ce que les gens se rencontrent et, euh, et prennent, prennent conscience de l'ampleur du changement climatique et des réponses qu'il faut y apporter. Ensuite, entre les week-ends 2 et 6, les citoyens ont alterné entre des sessions en groupe thématique ou en plénière et des sessions aussi bien en thématique ou en plénière où euh, ils débattaient, ils construisaient leurs propositions et des sessions où ils écoutaient des experts, leur posaient des questions. Les experts étaient essentiellement choisis par le comité de gouvernance, même si les citoyens eux-mêmes pouvaient demander à auditionner des experts, ce qui était généralement accepté c'est assez frappant de voir comment les décisions ont été prises. Par exemple, moi j'ai assisté à une discussion euh, au sein du groupe Se entre euh, des, des gens qui disaient euh, « c'est très important que la rénovation thermique des bâtiments soit obligatoire, parce que sinon on va rater nos objectifs climatiques », et d'autres euh, disaient « non mais attendez, on va pas forcer les gens à rénover leur logement, euh, les, les gens ont des situations diverses, il faut les accompagner, etc. » et de, de voir comment les décisions se prenaient, en fait, j'imagine qu'elles se prennent exactement de la même façon dans les cabinets ministériels. La seule différence, c'est que euh, les conseillers ministériels viennent tous du même moule, et euh, qui sont peut-être euh, moins, moins humbles, parce que c'était assez impressionnant de voir à quel point les gens de la conscience citoyenne étaient à la fois devenus experts très rapidement sur leur euh, domaine grâce aux experts qu'ils ont auditionnés grâce à, aux recherches sur internet qu'ils ont effectuées, etc qui prenaient leur tâche sérieusement et qui restaient modestes à douter euh, systématiquement de euh, ce qu'ils avançaient et à écouter donc euh, ce que les autres avaient à dire de façon très bienveillante il y avait généralement une bonne atmosphère dans cette convention citoyenne euh, de l'humour, les gens, on voyait que les gens euh, s'aimaient bien, et c'est amusant, les gens ne parlaient pas de politique politicienne, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais dit entre eux euh, quel parti ils soutenaient, etc. Euh, C'était un peu une sorte de tabou qui a permis de préserver euh, la bonne atmosphère, la bonne entente parmi euh, les gens de la Convention. Et... Euh, qui contraste fortement avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale, où les gens... Alors, enfin, je n'ai jamais vraiment assisté à des débats, mais j'imagine qu'il y a des logiques très partisanes, c'est-à-dire que euh, les gens font corps avec ce que dit euh, le chef de file de, de leur parti, et euh, ne débattent pas de façon bienveillante entre les différents partis. En fait, le mieux, pour que vous fassiez une idée par vous-même de la teneur de ces discussions, c'est que je vous montre un extrait du documentaire Arte, Convention citoyenne, la démocratie en construction, où un groupe de citoyens discute de l'intérêt de limiter la vitesse sur autoroute à 110 km h C'est 6% les 10, 110 km h Tu fais 6% du boulot si tu réduis de 130 à 110. Ah, c'est c'est facile, j'ai pas de voiture. Oui non mais, plus. Mais, <rire> mais est-ce que vous vous rappelez déjà quand on est passé oui. aux 80 km/h, la tollée que ça a fait euh, Dès qu'on fait un truc, ils ont Ils voilà. ah, ont une seule réforme qui a voulu. Eu... Ils, ils avaient des arguments, euh, moi je, je comprends. La personne qui dit Moi je travaille toute la journée avec ma voiture, euh, descendre de tant de km/h, ça, ça me fait faire tant de rendez-vous en moins dans la journée. Ou bien. Euh, fait, non, mais... encore une fois. Qui mettent la pression sur les industries automobiles et les énergies fossiles plutôt que de taper encore sur les gens Enfin, il y a une donnée où on va devoir perdre du confort si on veut vraiment aller vers cette transition écologique. Et, et et... Donc, pour ce pourcentage-là, est-ce qu'on va accepter de sortir une mesure impopulaire Moi, je trouve que. Et dans ce cas-là, les véhicules électriques, ils ont le droit de rouler à 130 alors donc pas, tu roules un jour fait. sur deux, mais si tu as une voiture électrique et que tu roules sur la file de droite, as un bonus. Ça commence à devenir compliqué de prendre ces voitures. La question c'est est-ce qu'on doit vraiment inciter les véhicules électriques C'est carrément une question ça. Mais, euh, en attendant, tu veux qu'ils se déplacent comment les gens Un véhicule à quoi bah, Est-ce ah. que c'est mieux de produire des véhicules électriques et puis après de ne pas savoir en faire Et être encore plus embêté avec encore plus de production de GOS C'est pas une solution pour l'instant. De toute façon, cette question de 110, c'est le mm -hmm. truc qui va... À la figure. Ça sera pas... Ici, ça ne sera pas voté. Durant ces sessions, les citoyens euh, proposaient des idées. Il y avait très peu de votes, même quasiment aucun jusqu'à la dernière session. C'était voulu par le comité de gouvernance pour préserver le consensus. Et donc, petit à petit, on est arrivé comme ça à un corpus de 150 propositions qui ont été soumis, donc entre les sections 5 et 6, à des amendements. Alors à ce stade, on était déjà dans la pandémie, donc la plupart des choses se passaient en ligne. Les gens pouvaient amender les propositions et soutenir des amendements. Quand un amendement avait plus de 20 soutiens, il allait être soumis au vote de toute l'Assemblée, toute la Convention. Euh, voilà donc les propositions ont été légèrement modifiées euh, suite aux amendements et puis il y a eu un vote final sur les propositions lors de la session 7 et là toutes les propositions sauf une a été approuvée et généralement le taux d'approbation c'était de l'ordre de 85 90% la proposition qui a été rejetée c'est une réduction du temps de travail à 28 heures par semaine à salaire constant et quand on regarde ce que pensent les Français des propositions de la Convention citoyenne, Eh bien en fait, les Français approuveraient toutes les, positions, toutes les propositions de la Convention citoyenne à référendum, sauf une, les 110 km h Et c'est là où on voit l'effet de ce 20% de décalage plus écologiste chez les gens de la Convention, ben, ça fait passer le taux d'approbation des 110 km h de 40% de la population française, à 60% pour la convention citoyenne pour le climat. En principe c'est possible que ce soit par la délibération et les informations nouvelles dont ils ont eu connaissance que les citoyens de la convention se sont prononcés finalement pour la limitation à 110 km h sur autoroute alors que les français sont majoritairement contre. Et c'est l'hypothèse qu'avance le réveilleur dans sa vidéo sur la convention citoyenne pour le climat. Mais ça ne correspond pas tout à fait à ce que nous trouvons dans les sondages donc je préfère l'autre hypothèse. Ensuite il y a eu une dernière série de votes pour savoir quelles propositions est ce que les membres de la convention voulaient soumettre à référendum et là au grand âme des organisateurs les membres de la convention ont refusé de soumettre à référendum quasiment toutes les mesures ils n'ont retenu que deux à soumettre à référendum c'est des mesures d'ordre symbolique qui font changer la constitution l'inclusion du crime d'écocide dans la constitution et euh, l'inclusion dans le premier article de la constitution que la France défend l'environnement, lutte contre le changement climatique et pour la biodiversité. Alors, que contiennent les autres propositions de la Convention citoyenne La proposition la plus emblématique, c'est l'obligation de rénovation thermique des bâtiments d'ici 2040. En fait, d'ici 2030 pour les bâtiments les plus énergivores, d'ici 2040 pour les bâtiments qui se situent dans la moyenne, et sont exemptés de rénovation des bâtiments qui sont déjà de classe A, B ou C, ce qui est considéré comme un niveau suffisamment élevé de performance énergétique. Pourquoi rénover les bâtiments Parce que isoler les bâtiments ça permet de consommer moins de gaz, de fuel domestique pour le chauffage, ce qui permet de réduire les émissions de CO2. À quel moment les gens doivent rénover Eh bien lorsqu'ils vendent le bâtiment, le logement, ou bien pour les immeubles en copropriété, c'est avant une certaine date, donc 2030 ou 2040. Et les membres de la Convention ont veillé à ce que cette obligation de rénovation thermique ne soit pas un poids dans les budgets des ménages, parce qu'ils euh, ont prévu un zéro reste à charge pour les ménages les plus modestes, des prêts à taux zéro pour les classes moyennes, et euh, seulement les plus riches auraient dû débourser quelque chose. Pourquoi auraient dû parce que le gouvernement va vraisemblablement écarter cette mesure comme beaucoup d'autres contrairement à la promesse qu'il avait faite lors du début de la convention citoyenne pour le climat on ne sait pas bien pourquoi parce que cette mesure était bien ficelée et c'était vraiment la mesure majeure de la convention citoyenne pour le climat voilà. d'autres mesures qui ont été proposées c'est une taxation des, de 4% des dividendes des entreprises qui versent plus de 10 millions d'euros de dividendes afin de financer la transition écologique. Ça aussi, ça a été écarté par le gouvernement. C'est l'interdiction des vols intérieurs quand une option en train est possible en moins de 4 heures. Là aussi, le gouvernement l'a écarté. Il a revu à la baisse le seuil de 4 heures à 2 h et demie, alors même qu'une majorité d'Européens, selon un sondage, serait favorable à supprimer les vols quand une alternative en train existe en moins de 12 heures. Alors je vous mets en description un document de seulement 3 pages ou 4 qui liste toutes les mesures, avec mes annotations subjectives pour voir lesquelles sont importantes en un clin d'œil, etc. J'ai surligné les propositions. C'est difficile de s'en rappeler toutes, hein, parce qu'il y en a 150. Mais on peut citer l'obligation de 50% de fermes en agroécologie d'ici 2040, euh, l'obligation de deux menus végétariens par semaine à la cantine, le renforcement de l'éducation à l'écologie... Euh, l'interdiction des centres-villes aux, aux véhicules les plus polluants, ainsi que de leur vente d'ici 2025, le renforcement du bonus-malus sur les véhicules, des financements pour euh, le ferroviaire. Alors il y a aussi un autre paquet de mesures, dont j'ai pas parlé parce que tout le monde les oublie, et en fait c'est pas normal qu'on les oublie. Euh, les journalistes, le gouvernement, même les organisateurs, n'en parlent pas de ces mesures, ce sont les mesures de financement. Il y en a une soixantaine, même 80, qui ont été approuvées par plus des deux tiers des membres de la Convention. Mais on ne se focalise pas là-dessus parce qu'on se focalise sur le climat, alors que pourtant c'est à travers essentiellement ces mesures de financement que les, le volet justice sociale de, des propositions de la Convention citoyenne aurait dû s'établir. Ces propositions incluent le rétablissement de l'ISF, euh, l'établissement d'une nouvelle tranche de l'impôt sur le revenu au-delà de 250 000 euros par an, la taxation du kérosène, la taxation de la publicité, des transactions financières, etc. Mais ce n'est pas considéré comme les propositions de la Convention, donc on n'en parle pas. À ce stade, on est en mesure de répondre à la grande question de cette vidéo. Est-ce que la Convention citoyenne pour le climat a permis de résoudre la crise de légitimité démocratique, en particulier concernant l'élaboration des politiques climatiques, et plus généralement, est-ce que le tirage au sort a fait ses preuves Alors, d'un point de vue subjectif, la Convention citoyenne pour le climat a parfaitement réussi à élaborer des propositions de loi satisfaisante. Quand on considère le temps qui leur était imparti, c'est-à-dire seulement quelques week-ends, 7 ou 8 week-ends dans, dans une, une année, euh, sans assistants parlementaires, euh, avec leur job à côté, euh, la qualité de ce que ces citoyens ordinaires ont pu produire montre, selon moi, que le tirage au sort est une méthode tout à fait valable pour produire des lois qui aboutiraient à des résultats complètement satisfaisants. Après, pour savoir si cette convention a été en mesure de répondre à la crise de confiance qu'ont les français envers les institutions et le gouvernement on a effectué un sondage moi et des collègues de l'école d'économie de paris en mai 2020 c'est la première vague du sondage donc avant que les mesures de la ccc soient connues et en octobre 2020 après qu'elles furent connues et on s'enquit des perceptions qu'ont les gens de cette ccc et les trois quarts des gens pensent qu'elle n'est pas représentative ça, ça c'est un problème mais la plupart des gens ignorent ce que c'est. Seul un tiers des gens est capable de dire sommairement ce que c'est, c'est-à-dire qu'il y avait du tirage au sort, qu'il y avait 150 personnes, que ça parlait du climat, qu'ils que, qu ont fait des propositions. Mais aucun répondant de l'enquête n'est capable de citer une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Les gens, majoritairement, pensent que c'était une mascarade, cette Convention citoyenne pour le climat, que c'était une opération de com' pour le gouvernement, que le gouvernement ne fera que ce qui lui plaît des propositions, que c'était une façon pour lui de se défausser de sa responsabilité. Et etc et on ne peut pas donner tort à ces français malheureusement ça aurait été une bonne occasion pour le gouvernement de renouer avec les français de partir du bas pour construire les décisions etc mais ils ont mis de côté tellement de mesures ont décrit de côté tellement toujours dans le sens de moins d'écologie que on a du mal à les croire quand ils disent que c'est parce que les a était quelquefois mal ficelée. Non, ce pas mon impression en tout cas. Bon alors plus généralement, qu'est-ce que cette expérience nous apprend du tirage au sort Est-ce que c'est une bonne méthode pour créer des lois Il y a beaucoup de politistes, de chercheurs en sciences politiques qui proposent de combiner notre système électoral avec du tirage au sort. Par exemple en ayant le Sénat qui serait constitué de gens tirés au sort, et puis l'Assemblée nationale qui serait élue, par exemple à la proportionnelle, pour avoir un système plus, plus représentatif que le système actuel, comme j'explique dans une vidéo. Pour une présentation des arguments en faveur et contre le tirage au sort, je vous renvoie vers une excellente vidéo de Philoxime. Et moi-même, je vais interviewer dans quelques semaines une professeure à l'université de Yale, Helen Landemore, et peut-être d'autres chercheurs qui ont étudié la convention citoyenne pour le climat, ainsi que un ou deux citoyens de cette convention. Donc, restez aux aguets. Il y a des gens qui vont plus loin, qui disent qu'on devrait se passer complètement d'élections dans une démocratie, et que le tirage au sort serait mieux, en fait, pour élaborer les lois. D'une part, parce que les gens tirés au sort sont plus représentatifs de la population que les élus, qui sont généralement tous de la même classe sociale élevée. D'autre part, parce qu'il y a des délibérations dans une assemblée tirée au sort, il y a plus de délibération, plus de motivation pour bien réfléchir à la décision que dans la démocratie directe par référendum. Et donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Terry de Boricius, qui a fait une proposition très ambitieuse où il n'y aurait plus aucune élection. Et il propose pour cela cinq chambres tirées au sort plus un système complémentaire. Je vais expliquer pourquoi autant de chambres c'est parce qu'elles ont chacune un rôle spécifique et des caractéristiques qui répondent le plus possible à ce rôle. Ça permet aussi la séparation des pouvoirs. Alors, comment ça marche ce système de borisius On a d'abord une chambre tirée au sort parmi des volontaires, donc un peu à la manière de la CCC, qui va définir l'agenda, les priorités à étudier les sujets sur lesquels une loi doit être faite. Si une pétition requiert suffisamment de signatures, là aussi, euh, la loi proposée, enfin le sujet proposé par la pétition doit être étudié comme loi. Voilà. Ensuite, on a un deuxième euh, constituant, qui n'est pas une chambre à tirer au sort, c'est n'importe qui qui peut se constituer en groupe, ou tout seul, ou toute seule, pour proposer une loi sur le sujet qui aura été mis à l'agenda. Donc là on a plein de propositions qui vont venir de, de, de lobbies, de citoyens, d'associations, de, de que sais-je. Tout ça va aller dans une deuxième chambre tirée au sort, parmi des volontaires, elle aussi. Cette chambre va proposer des lois à partir des propositions qui ont été faites. Alors pourquoi on a besoin d'une autre chambre, sachant que les propositions ont déjà été faites bah Parce qu'ils vont les mettre sous forme juridique, sous forme, euh, ils vont vérifier la conformité avec le droit existant. Euh, voilà, ils vont, ils vont peut-être même faire un tri, parce que ces gens tirés au sort ils sont plus représentatifs que ces groupes euh, qui, qui peuvent proposer tout n'importe quoi. Donc, premier filtre est euh, mise en forme des propositions euh, de façon euh, euh, parfaitement formalisée, qui peut être adoptée comme loi. Troisième, chambre tirée au sort. En fait, ce n'est pas une chambre, c'est un jury tiré au sort. Et là, pour le coup, ce pas des volontaires. On a obligation de d'être présent et de voter à ce jury si on est tiré au sort. Et le jury ne se prononce que sur une loi. Il se réunit qu'une seule fois, un week-end ou une semaine maximum. Il étudie euh, les arguments pour et les arguments contre, qui sont présentés par des, des, des fonctionnaires, mais rédigés euh, par des gens de la chambre précédente qui avaient rédigé les lois. Il y a forcément dans cette chambre des gens pour et des gens contre la loi qu'ils ont proposée, et donc on leur demande de rédiger les argumentaires. Ils sont donnés par des, des fonctionnaires lors du jury pour plus de neutralité. Et donc ce jury dit oui ou non à la proposition après avoir entendu les arguments pour et contre. Donc il y aura autant de jurys que de propositions de loi. Et voilà comment la loi est adoptée. Ensuite, il y a une dernière chambre tirée au sort qui aura pour but de concevoir les règles, les détails que je n'ai pas dé définis, éventuellement adapter le système. Et, euh, et puis enfin, une dernière, euh, un dernier organe qui vérifiera que toutes euh, les règles sont respectées. Voilà donc que du tirage au sort, et c'est démocratique. Borissus va même plus loin, il dit, euh, pour désigner les membres de l'exécutif, donc qui n'auront comme seul rôle que de faire appliquer les lois, eh bien on pourra avoir une autre chambre tirée au sort, encore une autre, qui va euh, auditionner des, des gens euh, qui, qui voudraient euh, faire partie de l'exécutif, ou même qui désignerait des gens, enfin qui choisirait qui, qui, qui euh, cette chambre auditionne, euh, pour éviter que ce soit des, des, des gens euh, qui, qui vraiment euh, meurent d'envie d'être président, parce que Boricius euh, se dit que peut-être que ces gens-là, en fait, ils feraient des mauvais présidents. Cette proposition est intéressante. Il y a quand même un impensé dans cette proposition de Boricius, à mon sens, c'est comment réconcilier des lois incompatibles. Alors c'est un problème compliqué, j'y consacrerai une vidéo d'ailleurs, et euh, c'est une question qui est mal résolue même dans le système actuel. N'empêche hein. que si on a euh, des jurys différents pour chaque loi, chaque jury pourrait dire « Ah ouais, ouais moi j'approuve je, je, je, je, cette loi, c'est bien, ça. Euh, on, on finance euh, plein, plein, plein d'écoles. Plein » puis un autre jury Ah ouais, moi je, je, je valide cette loi, euh, on finance euh, plein, un ordinateur pour tout le monde. » Ouais, et, puis, etc. et puis en fait on va se rendre compte que euh, les propositions sont incompatibles ou en tout cas il y a des conflits parce que par exemple on va dépasser le budget euh, total qu'on qu voulait dépenser euh, ou bien même euh, il y a des propositions qui sont incompatibles entre elles pour des raisons autres que celles du budget. Donc là il faudrait une sorte de, de encore une fois une nouvelle chambre qui va faire euh, la conciliation des différentes propositions mais elle aurait un pouvoir très important ça, cette chambre, c'est elle qui, qui choisit le budget euh, etc. Donc, est-ce qu'on reviendrait pas euh, à un système avec une chambre tirée au sort, finalement, qui prend les décisions importantes Alors, c'est pour ça, et puis pour des raisons de transition euh, douce entre le système actuel avec et un système reposant principalement sur le tirage au sort, que beaucoup de politistes préconisent une combinaison, au moins dans un premier temps, de tirage au sort avec des élections, pour avoir un peu le meilleur des deux mondes en même temps. Mauritius critique ça, parce qu'il dit « ben en fait, euh, la, la chambre élue va phagocyter la chambre tirée au sort, et euh, donc on ne bénéficiera pas de la représentativité de cette chambre tirée au sort. Moi je dirais, bah, bah non, si cette chambre tirée au sort dispose d'un droit de veto, dans ce cas-là, elle contrebalance suffisamment la chambre d'élu, euh, le, le risque dans ce cas-là, c'est peut-être le statu quo. C'est-à-dire qu'aucune décision n'est prise, et le statu n'est pas forcément le meilleur, donc il faudrait mieux peut-être prendre des décisions. Voilà ce que j'ai à dire sur le tirage au sort, sur la Convention citoyenne pour le climat. Je vous invite à poser des questions en commentaire, je serai ravi d'y répondre dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ça va donner, ce nouveau format de vidéo où je parle à la caméra, je n'ai pas l'habitude. Euh, et bien à bientôt, et allez, ciao